jean Leland, euh, directeur adjoint d'Expertime. Alors ça se passe comment Ça se passe très bien. Développeur full-stack, il est euh, pratiquement euh, seul maintenant à la barre euh, d'un sujet euh, très innovant chez nous. Étonnant, courageux. Il s'ennuie à l'école, hein, donc il passe pas le bac. Il va en Angleterre, il travaille dans le BTP. Il revient en France, et, euh, il intègre une filière de la gêne. Euh, le fait de ne pas avoir le baccalauréat, quand même, euh, on peut se dire, euh, est-ce qu'il a vraiment les bases ah, Il a tout ce qu'il faut. Euh, quand il arrive très tôt le matin et qu'il mange de la rillette au petit déjeuner. Voilà, il a un anglais parfait. Il va être beaucoup plus percutant, quelque chose qui est très concentré. Du coup, à l'arrivée en entreprise, euh, on est vraiment dans l'instant. Ce qui est intéressant, c'est de voir les parcours de chacun. On va pouvoir jouer de ces singularités, oser, essayer, après c'est l'adopter.